Là, on est à Courchevel, à Lacomotion. C'est un espace piscine. On a un mur d'escalade. Donc On s'entraîne ici pratiquement tous les jours avec les enfants. On en a une trentaine d'enfants. Euh, on a fait un porte ouvert euh, dimanche dernier avec un mur qu'on a mis en extérieur. Donc on a eu beaucoup d'inscriptions. Là on déborde d'enfants. De, C'est très bien. Oui on peut attraper des cerceaux si tu veux, Emma. Ouais. Ou en grain poussé, donc on a une, euh, groupe, euh, un groupe compétition, un euh, groupe loisir, après on commence avec des bouts de choux, 5 euh, ans, ou euh, après euh, je pense que c'est 5-6 ans où on peut commencer un peu les compétitions, donc on essaye de les habituer euh, d'un jeune âge, de faire de la vitesse, euh, du bloc. Euh, bah moi, j'essaye je, de mélanger. De toute façon, j'ai les anglais et les français qui sont mélangés dans les groupes. Donc, je, je parle en français, je parle en anglais. Des fois, je mélange entre les enfants, mais ça marche bien. Les français, ils apprennent l'anglais et que les anglais, ils apprennent les français. L'année dernière, donc, la plupart des enfants avec le Covid, bah, ils ont pris leur licence, ils n'ont pas pu grimper. On est reparti sur... C'était le 19 mai. On est reparti jusqu'à maintenant, donc moi j'ai ouvert la salle tous les vacances scolaires d'été pour qu'ils puissent s'entraîner et un peu utiliser leur licence qu'ils n'ont pas pu utiliser. Donc ça, ça va faire deux étés quand on ouvre. Normalement on est fermé l'été pendant les vacances scolaires, mais là on ouvre et les enfants ils jouent le jeu. T'arrives au sommet, tu sonnes la clochette. Ouais. Pour dire de descendre. Et tu vas pousser très fort pour aller là-bas. Allez, vas-y, je te pars. Allez, allez. Le créneau le lundi de 17h30 jusqu'à 21h parce qu'on a les adultes qui viennent grimper après les ados. Le mardi, j'ai le groupe, euh, c'est un groupe euh, 7-8 ans, donc c'est de 5h30 à 6h30. Euh, moi, j'ai un groupe le mercredi matin, Olivier, il prend le groupe compétition le soir, le mercredi. Jeudi, on a les tout-petits, donc 5-6 ans. Vendredi, on a congé pour tout le monde et on re-attaque le week-end, donc le samedi matin, de, 10h30, non, de 10h à 11h30. Et le dimanche, on est juste sortis, si le temps y veut bien, on va au premier ruelle grimper.